Salut, bonjour à tous Allez, ça fait très longtemps, 4 mois, pour être précis que je n'ai pas parlé de Star Wars Légion, c'est trop euh, Donc aujourd'hui, je vais vous présenter euh, ce qui pourrait être une petite révolution côté rebelle, c'est le canon 1.4 FD. Comme à l'accoutumée, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce, puis si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le Allez, c'est parti, on commence par la macro alors ce canon, euh, canon 1.4 FD, qu'est-ce qu'on en pense au niveau euh, esthétisme Bon ça fait longtemps hein, que je dis que Star Wars The Legion ça monte, ça monte en gamme, euh, là ça se, ça se confirme, ah, là vous voyez il y a une petite difficulté, il va falloir un petit peu chauffer votre figurine pour qu'elle s'adapte parfaitement, le, le, le viseur, hein, le gars qui vise là pour moi j'ai du mal à l'emboîter en fait il est pas dans l'axe donc il va falloir que je fasse un petit peu des modifications mais indépendamment de ça. Euh, je l'avais ouvert sur Facebook, je vous en avais parlé. Le canon est en plastique dur. Donc ça, c'est une petite nouveauté pour moi. Enfin, en fait, c'est le même plastique que le T-47, hein, par exemple. Alors que les figurines restent dans un plastique qui est un tout petit peu plus souple. Mais euh, ça se durcit de plus en plus, je trouve. Hein. On, on a des choses qui sont beaucoup plus dures que dans la boîte de start-up. Je fantasme peut-être, hein, mais c'est l'impression que j'ai. Bon, sinon, c'est mythique, hein. c'est un canon... Euh qu'on qui, qu voit dans la bataille de Hoth, donc euh, qu'on aime particulièrement moi j'aime bien euh, le duo et puis ben, il faut quand même noter que c'est les deux premiers rebelles euh, équipés en, en snow hein, donc euh, on attend toujours une troupe de snow pour pouvoir vraiment faire une bataille euh, à la Hoth euh, c'est toujours pas arrivé pour l'instant euh, voilà je, je connais pas le, le planning à très très très long terme des sorties mais pour l'instant c'est vraiment pas prêt Sinon, bon bah voilà, on a le, on a le, le Getter hein, avec, euh, avec, euh, avec les jumelles juste à côté. Là, c'est vraiment, vraiment top. Je pense que c'est une figurine euh, qui, euh, qui va faire énormément de plaisir aux, aux peintres, aux modélistes aussi, puisque les gens deviennent de plus en plus un, un jeu de modélistes. Et euh, bah voilà, faites preuve, je vais essayer moi, je dis ça, mais je vais essayer, mais essayez de faire de preuve d'imagination sur la façon dont vous allez le peindre. Le, rester sur les sur les carcans habituels d'un acier brossé même si euh, étant donné tout ce qu'on a à peindre dans Star Wars et Légion et tout le retard qu'on prend à peindre dans Star Wars Legion ben c'est une facilité qui, qui me tend les bras moi aussi. Bon allez maintenant on va regarder ensemble les cartes hein, les cartes de ce de ce petit bijou. Euh, alors canon je la lis en même temps que vous hein, comme à l'habitude canon euh, équipe équipe hein, de canon laser 1.4fd alors déjà, le coût 70-70, c'est sensiblement ce qui vous coûtera le moins cher, hein, à part, bien entendu, vos TLTT, hein, qui sont qui sont des bipodes qui sont aux alentours de 50 points, euh, que vous allez ensuite euh, équiper de, de laser ou de gatling ou, ou de lance-flammes, donc ça monte un petit peu le prix, mais... C'est quand même un petit peu plus cher. Par contre, c'est largement moins cher euh, que le Airspeeder speeder qui vaut dans les 170 points euh, euh, à poil. Euh, et qui, euh, on va le voir, ne lance finalement pas beaucoup plus de dés euh, que ce canon pour 100 points de plus. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup. Euh, voilà, donc 70 points, je trouve ça assez alléchant. Euh, c'est fixe, il faudra faire attention, mais j'imagine qu'on peut en aligner deux. On va regarder déjà les caractéristiques euh, euh, du, euh, du, du canon. 6 de points de vie. Bon, voilà, il faudra faire attention, deux euh, de points de suppression, hein, de mécanique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il aura subi d'eux, il va commencer à se dégrader. Toujours ce satané déblanc, alors bon, je sais bien hein, qu'on n'a pas d'armure sur nous, mais il s'agit quand même d'une machine, et euh, le fait d'avoir condamné en fait, les rebelles euh, aux déblanc euh, euh, perpétuel, je trouve ça dommage. Voilà, je, je, je relisais les cartes, le T-47 a un déblanc pour se, se défendre, c'est quand même un vaisseau. Euh, voilà, je sais bien que c'est pas forcément le plus solide, mais euh, voilà, rebelle des blancs, c'est vraiment vraiment un vrai pansoum pour euh, pour les joueurs. Faites attention, FG parce que euh, moi j'ai fait des parties, il euh, y en a marre quoi. On, on, on prend pas plaisir euh, de se défendre avec un des blancs, même si on peut le relancer, même si on peut transformer des choses. On prend vraiment pas plaisir à jouer avec un des blancs, c'est pénible au possible. Bon après, euh, l'avantage c'est qu'on transforme quand même euh, l'adrénaline à la fois en attaque et en défense. Merci FFJ d'y avoir pensé. Euh, au niveau des caractéristiques combat, donc non armé, 2 des noirs. Euh, noir. Bon, les gars sont bien entraînés, hein, euh, faut l'avouer. sous, euh, on ne sait pas. Euh, c'est les deux types, hein, tout simplement. Hein, les deux gars qui défendent, qui défendent le, le, le canon. Pisto, euh, Blaster, DH-17, là aussi, c'est les deux membres d'équipage. Ils vont tirer à distance 1-2 et ils vont quand même balancer. Euh, 4, euh, 4 des blancs, donc ça veut dire deux des blancs par par par euh, euh, par équipage, c'est bien, c'est raisonnable, distance 1-2, hein, on retrouve ce qu'on avait avec les Fleet Troopers, on est là pour défendre euh, le canon au moment où il commence à être euh, un petit peu trop euh, sous tension euh, de l'adversaire, et puis enfin, bah, le canon en lui-même, il va tirer quand même à 1-4, donc un 4, c'est quand même une très très grande distance, hein, puisque je vous rappelle que c'est la grande la grande réglette. Et un 4, bah, c'est déjà déjà vraiment assez impressionnant. Il va lancer 5 dés noirs. On aurait aimé avoir un petit dé euh, rouge euh, par là-dedans. Euh, pour rappel, un bipode impérial euh, classique, hein, euh, ça lance ça lance du rouge, du noir, mais aussi du blanc. Euh, ça en lance 2 de chaque. Euh, là, bon vous en avez 6, et là vous n'en avez que 5. On verra qu'avec les cartes, vous pouvez rajouter un dé noir. Ah, ça commence à devenir intéressant, euh, 70 points, je le rappelle, ça coûte pas grand-chose et vous allez pouvoir lancer jusqu'à 6 dés noirs. On va le voir comment, mais moi, je trouve vraiment que ça commence à, à valoir le coup. Les euh, compétences, enfin les, les, les contraintes, pivot complet, donc euh, quand vous pivotez, vous pouvez pivoter jusqu'à 360 degrés. Donc ça c'est intéressant parce que vous savez que normalement hein, vous pouvez vous déplacer que de, que de 90 degrés. Euh, bon bah là on a un canon qui va pouvoir se, se, se déplacer dans tous les sens. Enfin tourner dans tous les sens. Sentinelle, donc votre portée en attente est de 1-3. Normalement la portée en attente c'est 1-2. Et bah là vous êtes en 1-3 en, en, en portée en attente. Il y a un petit signal, hein, peut-être que le, le, le, le canon est pensé pour être placé en attente et tiré dès qu'il dès qu en a l'opportunité. Donc ça, c'est à, à, à surveiller. Stationnaire, vous ne pouvez effectuer aucun déplacement sauf le pivot. C'est peut-être le bas qui blesse sur ce coup. Euh, bon, c'est logique. Hein. Par contre, c'est totalement cohérent. Ça explique également le déblanc en défense. Vous avez quelque chose qui est statique, qui est posé. On le voit dans l'Empire contre-attaque. Hein. Les canons sont posés et ne bougent pas. Donc voilà, on reste en cohérence. Le canon ne peut pas bouger, ne se déplace pas. Pensez, au moment du déploiement, à bien le placer. Hein, voilà. Il tire quand même sur un angle de 90 degrés. Donc, euh, à partir de là, euh, je trouve ça assez intéressant. Si vous le mettez en coin de table, euh, vous aurez la possibilité d'arroser toute la table, comme je le disais déjà. Hein, avec une portée euh, 1-4. Voilà. Protégez-le bien. Dans un coin de table, normalement, également, il sera peut-être moins facile à atteindre pour au moins la moitié des troupes d'en face. Hein, puisque les gens qui vont déployer en face de vous, l'empire qui va déployer en face de vous va essayer de se répartir sur la table. Si vous vous mettez au milieu, vous allez avoir une prise en tenaille qui va, qui va vite, vite conditionner votre, votre canon. Si vous le mettez dans un coin de table, il n'y a qu'une moitié de la troupe qui sera préférentiellement pensée par le joueur impérial pour venir vous attaquer. Et vous, par contre, vous pourrez arroser tout le monde. Donc euh, voilà, un 4 stationnaire, mais en le positionnant bien, euh, vous allez gagner. Fixe avant, classique, hein, euh, vous, le, le, le défenseur, soit le type qu'elle vous tirez, euh, doit se trouver dans votre arc avant. Bon, ça c'est cohérent. Impact 2, euh, tant que vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à 2, euh, résultats euh, touche en critique. Donc ça c'est clairement destiné pour aller euh, défoncer les bipodes impériaux d'en face. Et franchement, je pense que là, sur ce coup, il euh, y a moyen euh, de les faire trembler. On va regarder maintenant euh, les petites cartes d'amélioration. Donc, il y en a une qui est déjà très très connue, hein, euh, euh, qu'on a déjà vu euh, dans d'autres euh, extensions. C'est la liaison haute qualité. Euh, pendant l'étape donner des ordres euh, de la phase de commandement, donner un ordre à vous-même. Bon, c'est dit, c'est peut-être un petit peu cher payé, mais ça vous donne l'opportunité bah, d'économiser euh, le fait de donner un ordre. Hein. Vous l'avez automatiquement avec cette carte. Et je pense que c'est pas déconnant de pouvoir choisir à quel moment vous allez activer ce canon. Parce qu'il est quand même assez véloce, il est quand même assez intéressant. Il euh, faut que j'arrête de dire véloce, mais c'est pas bien, ça veut dire rapide. Il est féroce, hein, il tire il tire fort. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est pas déconnant malgré tout de s'équiper de cette carte. Après, vous avez le choix entre deux améliorations. Moi, j'ai fait le mien, mais je vais quand même vous les lire. Alors ce sont deux améliorations euh, qui se consomment, hein, attention, hein, qui s'activent, qui donc il faudra penser à consommer une action pour, euh, pour la redresser. Il y a le générateur de barrage. Tant que vous effectuez une attaque à distance avec une arme qui a fixe, ajoutez 2 euh, dés blancs et appliquez suppressif à votre réserve d'attaque. Bon, dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est suppressif. Pourquoi Parce que grâce à ce canon là, vous allez pouvoir tirer sur des troupes et leur imposer un pion de suppression automatique et systématique qui est touche ou pas, hein, c'est l'intérêt du suppressif et donc en gros, bah, les mecs euh, ils se couchent au sol et ils perdent une action. Ça c'est intéressant. Ce qui n'est pas intéressant, c'est que même s'il y en a deux, c'est deux putains de déblancs, je suis désolé, je, ne je les déteste. Qu'ils soient en attaque ou en défense, je les déteste. Euh, je comprends pas ce déblanc, euh, on ne peut pas tirer aussi mal que ça. Donc, je lui préfère la surchauffe de générateur. Pourquoi parce que tant que vous effectuez une attaque à distance avec une arme fixe donc la même condition, vous ajoutez un dé noir. Donc là vous passez à 6 dés noirs. Ça commence vraiment à être intéressant parce que vous élevez euh, au niveau d'un Luke Skywalker au combat corps à corps. Voilà, carrément hein, Luke Skywalker c'est 160 170 points et euh, c'est 6 euh, dés euh, noirs au corps à corps et ben là euh, vous avez euh, vous avez 6 euh, dés noirs à distance 1 euh, 4. Intéressant. Et euh, on applique Impact 1 à votre réserve d'attaque. Et je remercie euh, les, les abonnés euh, de, euh, de Star Wars Légion France de m'avoir euh, un petit peu rafraîchi euh, les idées. Cet Impact 1 va s'ajouter aux impacts 2 que vous avez déjà. Donc vous passez à Impact 3. Et donc vous allez transformer trois touches en trois critiques. Et là, eh ben, ce canon prend vraiment de l'intérêt pour euh, contrecarrer les attaques ennemies. Voilà, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut penser de ce canon 1.4 FD Moi, j'ai envie d'y croire. Voilà, euh, c'est pas cher. Hein. C'est plus cher qu'un bipode, mais malgré tout, c'est pas cher, parce que ça vaut que 70 points contre, je le répète, un T-47 qui en vaut 160, 170, un Lux Skywalker. On ne peut pas comparer Lux Skywalker avec un canon, c'est pas ce que je suis en train de faire, mais au niveau force de frappe, on a une force de frappe équivalente à un Lux Skywalker au corps à corps, donc c'est quand même assez badass pour 100 points de moins. Donc j'ai envie d'y croire. Maintenant, ce qui va stresser tout le monde, c'est le fait que c'est fixe. Hein, donc il y a un pivot à 360, mais ça reste fixe. Donc pensez à le protéger, pensez à le défendre, pensez à faire barrage hein, euh, devant lui, et puis éventuellement si vous avez la possibilité euh, de gêner au maximum euh, l'approche des adversaires, parce que de toute façon, ce canon là, il va être un objectif assez saillant euh, de la part de l'Empire. Ils vont tout faire pour vous le détruire. Donc Par exemple, si dans la table il y a un objectif à prendre, eh ben, vous mettez pas là. Hein. Mettez l'objectif loin et puis vous, euh, à distance, euh, vous serez obligé de créer euh, une espèce de schizophrénie dans la tête euh, des impériaux. De se dire, est-ce que je vais jouer euh, le, le, le pion euh, d'objectif ou est-ce que je vais essayer de me débarrasser de ce foutu canon Parce que je peux vous dire que ça va profondément euh, les gaver d'avoir ce truc-là qui, euh, qui les canard. Après, ça reste une unité qui tirera euh, ben, une fois par tour, donc pensez à bien la jouer. La carte d'ordre, c'est quand même un avantage. Mais voilà, je, pour moi, euh, c'est quelque chose qui est euh, une bonne chose, un bon souffle qu'on va avoir côté, euh, côté rebelle. Euh, je pense il y a moyen de faire peur et il y a moyen d'être efficace. Voilà, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair euh, sur euh, ce canon rebelle. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer enfin... Les bipodes d'un période en face. A très bientôt. Bye bye.